Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de méditation d'autocompassion. Je peux prendre contact avec ma respiration, en conscience. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Aujourd'hui, nous allons instaurer une suggestion et nous la répéterons mentalement plusieurs fois. Cette suggestion, c'est Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je peux poser une main sur mon cœur ou sur mon chakra du cœur. Prendre contact avec les battements de mon cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tout doucement, je rentre dans mon être intérieur. Je me sens calme et détendu. Tout doucement, j'instaure la suggestion à ma conscience. Je m'aime et je m'accepte comme je suis j'inspire j'expire je m'aime et je m'accepte comme je suis tout doucement la suggestion rentre dans ma conscience s'appuie un peu plus dans mon ancrage je m'aime et je m'accepte comme je suis je ressens de l'amour pour moi-même Je me respecte dans mon entièreté, mes défauts font partie de moi, mes qualités font partie de moi et je les accepte avec bienveillance, avec tendresse. Avec amour. Je prends de grandes inspirations. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. La suggestion devient fluide en mon cœur et se diffuse dans tout mon être. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mon cœur s'apaise, mes émotions se relâchent, mon esprit se relâche. Ma conscience se relâche, tout mon corps se détend, petit à petit. Ma respiration est lente et je respire profondément. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tout doucement, je peux reprendre contact avec l'extérieur qui m'entoure. Les sensations physiques, les sensations de Louis, et tout doucement, et quand je me sens prête, je peux ouvrir les yeux avec un grand sourire à la vie. Merci pour cette séance.